Je veux compter sur ta grâce, Seigneur pour les plus loin.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 Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 112. Psaume chapitre 112, nous lisons la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Psaume chapitre 112. Louez l'éternel, heureux l'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements.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 sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se rejouisse de ses œuvres, et la gloire du Seigneur subsiste à jamais dit ce de ses œuvres, je chanterai chanterai le Seigneur tant que j'existerai je célébrerai son nom, tant que j'aimerai. Oui, je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai. Je célébrerai son nom, tant que Oui, je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai. Oui, nous célébrons ton nom, notre Dieu. Merci sauveur béni pour ce que tu es pour nous, pour ce que tu as fait pour nous, personnes pour qu'aujourd'hui encore. Nous puissions encore nous rejouir de pouvoir réellement réaliser que, Seigneur, sans toi, nous ne sommes absolument à rien. C'est pourquoi nous te célébrerons toute notre vie, Seigneur, de voir réellement aussi l'œuvre de ta main, Père Tibisant, dans notre vie. Et ce que tu fais encore aujourd'hui, Père Tibisant, pour mon frère et pour ma soeur, oui, certainement, c'est vrai. Tu mérites d'être loué, d'être glorifié, d'être exalté encore, mon sauveur. L'honneur t'est vraiment dû à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu es vraiment le grand conquérant, le puissant vainqueur. Tu as fait, et tu le fais, et tu le feras encore, mon sauveur. Et nous sommes sous ta houlette, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, sous ta propre conduite à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est vrai, c'est toi qui conduis nos pas sur ce chemin. Tu as dit que tu es les chemins, la vérité et la vie, Seigneur. Nous voulons y être gardés, mon bien-aimé Père saint -Dieu. Oh Dieu, afin que nous puissions accomplir ce que toi, tu as réellement aussi oh, annoncé d'avance pour que ce peuple-là puisse réellement être un peuple différent, Père. Nous sommes à toi et c'est toi qui nous rends différents, Père. Et c'est pour ça que nous accrochons davantage à toi pour que plus encore faire ton travail à toi, bien aimé Père Saint-Dieu, dans chacun de nous, dans mon frère et dans ma soeur, dans nos enfants, nos petits-enfants aussi, bien aimé Père Saint-Dieu. Oh nous sommes vraiment reconnaissants, mon bien aimé Père du saint parce que ce que toi, il y a déclaré d'avance, Père Saint-Dieu, certainement, nous le voyons s'accomplir aussi fidèlement selon ta parole, selon ta volonté, selon ton désir. Seigneur, règne encore davantage mon roi et, et accomplis réellement ta volonté à toi parce que tout te revient, ben mon Père Saint-Dieu. Oh et, et tout doit être soumis à toi, oh, ben mon Père. Sois béni encore ce soir et, et sois glorifié encore, Père mission dans le cœur de tes saints qui sont ici, ben mon Père oh Dieu, qui se sont aussi en consacrés encore ce jour, Père Saint, pour pouvoir être dans ta maison à toi, ben mon Père oh Dieu, et te louer comme tu le veux, Père. Oh Dieu, nous t'avons prié, nous t'avons chanté, bénémoine Père Timissant. Nous nous donc. prions que la matin, nous aider encore aujourd'hui encore Père, sois donc exalté encore de tout notre cœur Père, nous te demandons cette grâce pour ton peuple aussi qui est rassemblé <acceptable> en ce lieu, et ceux qui sont aussi au loin, qui sont aussi en connexion, oh ah, Dieu nous prions pour chacun d'eux, mon bébé, mais Père malgré distance mon roi, qu'il soit vraiment béni et fortifié, et tu connais le besoin de chaque cœur, Père dans chaque endroit, dans sa maison, personne Saint-Dieu, avec ses enfants, son épouse et sa femme, Père ses Père tout ce qu'il est, Père Dieu autour de lui, Père du Dieu, Seigneur, ce peuple n'attend qu'à Dieu. Il a les désirs de voir accomplir ce que toi tu veux, Seigneur. Merci pour le son des cantiques. Merci aussi pour le psaume. Merci pour tout part car nous t'avons ainsi prié de tout notre cœur. Au nom de jésus christ Amen. Il est Dieu, il est notre Dieu. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Oui, nous chanterons les chants pour sa gloire toute notre vie. Et nous l'aimerons aussi jusqu'à ce que notre vie aussi soit sur la terre soit aussi achevé, parce que nous avons compris que il est notre vie. C'est une grâce que nous avons en tant que des hommes sur la terre, nous puissions comprendre que notre vie n'est pas celle que nous avons ici, notre vie c'est ce que le Seigneur nous a accordé, la grâce d'avoir. Comme la Bible dit, « Quand Jésus-Christ, votre vie paraîtra. » Christ, notre Seigneur, et cette vie qui nous anime encore aujourd'hui. C'est pour ça que nous n'avons pas des difficultés pour pouvoir réellement aussi avoir le temps de pouvoir le louer et le remercier. Parce que constamment, nous avons quelque chose de lui en nous et qui nous pousse davantage à pouvoir réellement aussi euh, le louer et l'adorer. Parce que c'est à cela aussi qu'il attend. Pourquoi l'adorer Pour ce qu'il a fait. Amen. Oui, c'est vrai, il mérite la louange, il mérite l'adoration, il mérite effectivement aussi les cris d'allégresse et de joie, effectivement, aussi, il, il, il est digne de cela, aucun être humain n'est digne, aucun être ne pouvait, les Saintes Écritures nous ont démontré qu'effectivement, que Dieu est vraiment juste, parce qu'il a cherché là-haut, il a chassé sur la terre, effectivement, on a lancé les cris, on a demandé, mais vraiment, il est juste et droit. Et on a attendu, hein, jusqu'au fin fond de la terre et partout en dessous de la mer, on a crié, on a cherché, et puis on a attendu. Personne n'est sorti, effectivement. Et euh, c'est pour ça que toute la terre entière... Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui est écrit dans la Bible, hein, et je pense que c'est dans les livres de... Des, des, des, des hébreux. Non, non, c'est Apocalypse, je pense au chapitre euh, 5, c'est cela, je suppose que c'est cela, ils et, et, et nous disent. Et au chapitre 5, le verset 1, il dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé donc de sept sceaux Et je vis donc un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et, et d'en rompre les seaux. Et personne dans le ciel, ça c'est quand même extraordinaire, donc dans le ciel où se trouvent les anges, qui sont aussi saints, c'est vrai, ils ont jamais péché. On a regardé dans le ciel effectivement pour pouvoir trouver s'il si y en avait quelqu'un qui était vraiment digne. Vous savez, quand nous lisons ces chapitres, et versets, nous disons, je vais toujours regarde pour pouvoir les dire, Seigneur Jésus, si c'était un prophète, nous nous inclinerons. Si c'était un homme, c'est cet homme qu'on chanterait tous les jours dans notre vie, qu'on dirait vraiment grâce à lui. Si c'était un ange ou l'ange Gabriel ou l'ange Michel, pas, on dirait merci pour cet ange-là, Seigneur. Et on a cherché. On a cherché. On a scruté dans le ciel. Et, et, et, et là, on, on, on donnait du temps. Hein? On a regardé parmi les anges. Il n'y en avait aucun. C'est pourquoi le culte des anges n'a pas sa, sa raison d'être. On ne peut pas adorer, on ne peut pas s'incliner devant les anges parce qu'il n'y a pas cet être-là vers qui, moi, l'homme, je peux m'incliner. C'est quand même extraordinaire. Et alors, on dit ici, la Bible nous fait savoir que personne dans les ciel ni sur la terre. On a cherché sur toute la terre entière, même dans les confins de la terre. Et puis, quand on a cherché sur la terre, on n'a pas trouvé. Alors, on a dit, ben, peut-être en dessous. Peut-être il s'est caché là-bas, on, on aurait dit on l'a oublié, hein, parce que peut-être qu'on a ce système de humilité, peut-être là en dessous. mais On y dit, on, y dit, on y dit, ni sous la terre. Donc on a été dans les fins fonds de la terre, cherchant vraiment quelqu'un quelque part, et dit, personne n'est pu ouvrir les livres, ni même le regarder. Donc il n'y avait personne qui avait cette posture qui peut se tenir debout et dire c'est moi qui ai fait. C'est quand même extraordinaire et ça doit nous donner aussi des, des leçons à nous aussi, également aussi nous qui euh, avons été rachetés parce que si nous nous mettions à la place, évidemment je crois que Jean avait la connaissance quand même de choses qui concernent Dieu. Parce qu'on nous dit qu'il a pleuré. Alors, si, prenons un exemple, qu'il qu ait été extérieur en fait aux choses des dieux. En fait. Ah oui, qu'il n'ait pas été en fait dans le programme que Dieu en fait a eu à pouvoir établir d'une certaine manière ou d'une autre. Il serait donc étranger à ce soucis. Mais on demande seulement quelqu'un qui doit prendre les livres. Le livre en question, c'est un livre. Moi, je, puis moi, je ne suis pas... Enfin, ça ne me concerne pas. Est-ce que vous comprenez bon, Prenons un exemple. On parle en fait d'un livre. <rire> si Jean était ignorant de ce qui était dans ces livres-là, alors il n'y aurait pas eu besoin de pouvoir pleurer Est-ce que vous comprenez bah, Moi, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Pourquoi moi, je commence à pleurer On cherche quelqu'un. Je dis, bon, cette personne-là, je ma bonne Puis moi, je, je commence à pouvoir pleurer parce qu'on n'a trouvé personne. C'est vrai. Mais c'est parce que cet homme-là n'était pas extérieur aux choses de Dieu et ce qui était en rapport avec ces livres-là, là-dedans, c'était un rapport avec lui. Est-ce que vous saisissez? Parce que mon frère et ma soeur, quand quelque chose qui concerne Dieu et dans lequel toi tu es dedans, tu seras très sensible dans tout ce qui se passe qui concerne effectivement Dieu. Mais quand tu n'es pas, en fait, dans la chose de Dieu, que tu n'as pas réalisé, pourquoi cela Tu ne pourras pas réellement ressentir en fait de l'autre de toi. Par exemple, à aimer Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon, parce qu'on le répète un peu ici, je dis, je dis il aimait, mais en fait, bon, pourquoi tu dois vraiment je, l'aimer je, je répète, bon moi, je l'aime parce que tout le monde ici répète. Partout aussi, il répète, il dit, bon, si je dis pas que je l'aime, c'est comme si on va pas croire que non, non mais, mais en fait, au fin fond de toi, Jésus n'est pas là. Parce que tu l'aimes vraiment. Parce que c est, c est, tu passes moi, je l'aime, mais tu n'arrives pas à pouvoir voilà, comprendre pourquoi je dois s'y l'aimer. Pourquoi chanter de tout mon cœur et même pleurer en cet moment. Pourquoi les larmes doivent couler pour, pour Jésus en question? Qu'est-ce qu qui s'est passé entre lui et moi? Parce que c'est, c'est quand, c'est quand quelque chose s'est passé entre lui et toi, que c'est sûr et certain que tu te dis, mais ce n'est pas une personne qui est extérieure à moi. Oui, et il faut qu'il y ait quelque chose qui te lie à cela. Parce bah, que c'était un livre, il y a beaucoup de livres, évidemment. Mais pourquoi ces livres-là, cet homme qui était ici, on dit qu'il bon, n'y a personne, on a cherché à personne, et puis il commence à pouvoir pleurer. Mais quel rapport le livre avait avec lui Est-ce que vous comprenez Parce que si vous remarquez très bien, c'est que la Bible nous dit ici, on nous dit, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était... Je ne sais pas si vous avez remarqué que... Il s'est passé quelque chose, en fait, avant le chapitre 5, c'était le chapitre 4. Avant le chapitre 4, c'était le chapitre 3. Le chapitre 3 vous fait savoir qu'effectivement, que la période des âges s'est arrêtée au chapitre 3. Ah oui, parce que c'est là qu'on parle là, l'âge de la c'est le dernier dont le Seigneur a parlé ici, effectivement aussi. Et de là, on passe au chapitre 4, 3-4. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans le chapitre 4 Il dit j'ai vu une porte ouverte. Et puis, je, dans, je la vois, il me dit, mais monte ici. Donc, c'est-à-dire que ce qui, ce qui se passait en rapport avec la terre, c'est terminé. Ah bah oui, par les âges, ils sont passés. Comme nous, hein. Et puis quand on dit, monte ici, ça veut dire que c'est en fait, il, il représentait en fait l'épouse. Monte ici, ça dit que c'est l'enlèvement. Puis il, il, il, nous, il nous décrit bien, hein, dans le chapitre 4, il dit, bien, après, après cela, je regarde verset 1, hein, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Donc en fait, Jean était pleinement dans l'action. Il était vraiment dans... Ce... Donc, toutes ces choses qui se passaient, effectivement, qu'il voyait, avaient effectivement aussi une incidence sur lui-même, parce qu'il y était dedans. Il n'était pas extérieur, en fait, à la chose. En fait, c'est aussi la même chose pour toi et pour moi en ce qui concerne l'évangile que nous écoutons. La parole de Dieu que qui nous nous recevons, effectivement, elle, elle doit elle doit être, elle, entre toi et cette parole que tu entends, il y a-tu vas avoir en fait une relation beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que quand on parle effectivement des choses que Dieu a eu à pouvoir annoncer d'avance, ces choses-là, tu ne le regardes pas comme si ça concerne effectivement quelqu'un d'autre. Non, en fait, tu prends ces choses-là comme étant à toi. C'est à toi que Dieu a eu à pouvoir dire ces choses, effectivement, et que moi, par contre, effectivement, que dans cette période dans laquelle je suis, Dieu a parlé des choses qui me concernent. Je voulais quand même revenir, je reviens à revenir à ce petit. -là. Je voudrais quand même que vous compreniez, effectivement, quand on parle, effectivement, de l'épouse, soyez sincère, pour l'amour de Dieu, quand même, parce que si vous voulez que Dieu fasse un travail en vous, il faut que vous soyez sincère. Posez-vous la question, effectivement, est-ce que moi, ici, parce que souvent, c'est, euh, j'ai toujours dit ici, la, la, la foi n'est pas comme, par exemple, on a fermé les yeux et puis on dit ça, ça, ça, et puis je prends. Donc c'est quelque chose qui tombe comme ça. Donc, non, cest à que la, la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire que j'ai cette assurance au-dedans de moi. C'est pas que je suppose en disant que ah, probablement quand il va venir, je partirai. Non, il faut qu'au-dedans de toi, tu puisses que Dieu te bénisse. Tu puisses arriver à pouvoir réaliser que ce qui est écrit là, en rapport avec ce qui doit se passer avec l'église, mais je suis dedans. Est-ce que vous comprenez Je ne suis pas comme un passager qui vient là, qui est en qui assis, simplement, bon, oui, je compte, je suppose que, enfin, ça même dit que je suppose, mais en fait, dans j'espère que ce jour-là, quand il viendra, je serai. C'est-à-dire que nous espérons que quand il viendra, eh ben nous serons. Et eh bien, ce n'est pas ça ce que Dieu attend de toi et de moi. Pour son peuple, bien sûr, je peux dire cela. Non, non, non, non, non, non, non, non. Ce n'est pas que j'espère que serai là. Non, non, non, non, non. Ce que je suis sûr. Est-ce que vous comprenez Parce que <rire> quand tu marches avec Dieu, tu dois savoir pourquoi je m'accroche à ces dieux ici. Pourquoi pas un autre dieu pourquoi pas un autre mais Pourquoi seulement ces dieux ici C'est parce que Abraham pouvait s'accrocher même aux Dieu des, je sais pas moi, des Estoniens, tout ça, des, des, des, des, des Seigneurs, j'en ne sais absolument rien. Mais pourquoi il s'est accroché simplement à ces dieux-là Parce que c'est vrai, il pouvait aussi changer. Et puis moi, ces Estoniens-là, ils priaient un Dieu. Parce que sur la terre, il y avait quand même beaucoup de divinités, que les gens priaient beaucoup de choses, effectivement. Mais pourquoi Abraham s'accrochait à ces dieux-là Et donc il était certain de ces dieux-là. Pourquoi Abraham s'y accrochait Mais c'est parce qu'Abraham a eu l'expérience avec ces dieux. Donc il connaissait ces dieux-là personnellement. Pas comme les balles, comme dans certains. Non, mais personnellement, il le connaissait lui. Alors tout ce qui étaient en rapport avec Dieu, ce n'était pas des choses étrangères à Abraham. Non. C'est sont des choses qui étaient vraiment aussi, qui font partie de la vie d'Abraham. Est-ce que vous me suivez Pourquoi Abraham est parti lorsque euh, l'autre a été donc pris en prisonnier par ces de, gens, de, de ceux-là qu'il avait et qu tout ça, effectivement, qui l'ont en fait même en prisonnier ainsi de suite Il pouvait avoir aussi peur de sa vie Bien sûr qu'il pouvait avoir, parce qu'il était un homme, effectivement, mais pourquoi a-t-il eu le courage de dire que certainement je dois aller délivrer l'autre Il était sûr et certain que est-ce que vous suivez il était sûr et certain qu'il délivrerait l'autre. Personne ne le ferait absolument rien. Et sa vie ramènera l'autre parce que l'autre était sa, sa part que Dieu lui avait donnée. Et deuxièmement, parce qu'effectivement, il savait que Dieu lui avait fait la promesse. C'est sûr et certain. Il me dit, mais toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais si ces hommes l'avaient tué, est-ce qu'il allait accomplir cela Mais il savait que Dieu accomplirait sa promesse. Donc il savait très bien que pour lui... Et d'ailleurs, il a même transformé... Enfin, il, il, on l'a même vu effectivement quand il s'était arrivé avec son, son, son, son fils Isaac. Il savait très bien que Dieu avait fait une promesse sur Isaac. Il dit, mais même s'il faut le tuer, je vais le tuer, mais Dieu le ressusciterait. Donc même avant Isaac, il savait très bien que Dieu avait fait une promesse sur lui. Donc... C'est qu'effectivement, l'homme, il savait très bien que aussi longtemps que le programme de Dieu n'est pas terminé, effectivement, rien. Même si la maladie le frappait, il serait toujours debout. Et il pourrait être alité, mais il se toujours, tant que Dieu n'a pas. En fait, c'est ça la foi, mon frère. En fait, ce n'est pas basé sur, ah probablement, peut-être que Dieu ferait ceci pour moi. Non, que... non, non, non, non, non, non, non, non, non. Non. Avec lui, je suis sûr. Qu'il le fera! Pourquoi? Parce qu'il me l'a dit! Il a même prouvé, même pour son enfant, il dit, mais, je vais tuer Isaac, mais Isaac, c'est la vérité, frère et soeur. c'est pas, mais, parce que ça, c'est quand même étonnant, un homme que Dieu dit, viens me l'offrir, ton enfant, toi! Vous l'avez entendu plusieurs fois, mais c'est important que vous le compreniez encore. Il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Frère, nous, nous n'avons pas la foi. Non, nous sommes des comédiens. On est là, c'est vraiment, on est des comédiens. C'est frères, on serait loin. Nous n'avons nous pas vraiment la foi. On fabrique cette foi malgré que Dieu nous parle. On la fabrique effectivement. Pourquoi navons pas de courage de voir dire, Seigneur, donne-moi la vraie foi Il dit, peut donner. Mais c'est ce que Dieu veut. Abraham, il dit, mais vous, vous resterez ici. Moi, ici, avec l'enfant. Nous allons sur la montagne. Nous allons adorer. Et moi et l'enfant, nous reviendrons. Frère, ce n'est pas une histoire. Il a dit cela, bien qu'il savait qu'il allait tuer son enfant. Parce qu'il est monté, il a pris le couteau. Pas pour la comédie. Il voulait dégorger l'enfant. C'est ce que il dit arrête Abraham. Parce que là, n'avait pas arrêté son mère. Abraham allait tuer l'enfant. Il avait, avait confiance en qui Mais on sait que Dieu avait dit la parole, c'est mot de Dieu. Et cet homme avait confiance. Parce qu'il savait que Dieu ne ment point. Mais nous avons le même Dieu qu'Abraham a adoré. Je sais pas si vous venez au cinéma, je sais pas si vous venez dans un seul spectacle, on fait le spectacle et puis on, on plie le bagage, on rentre. Nos frères et sœurs, nous devons être des gens qui ont la foi ferme, combattre pour cette foi, peu importe. Oui, bien sûr que nous devons être éprouvés dans notre foi. Le preuve de votre foi. On ne va pas vous prouver, éprouver quoi, votre jambe. Non, que On doit éprouver votre foi. C'est cela qui fait de toi que tu es un croyant. C'est la chose qu'on doit toucher. Ah oui, frère, vous pensez quoi que Je vais marcher comme ça, je suis un chrétien. Non, on doit éprouver la chose qui te fait croire que tu es chrétien. Pour qu'on voit si c'est la vraie. C'est pour ça que beaucoup, ils commencent bien avec la flamme. Et puis après quelques temps, effectivement, ils deviennent des formalistes. Ils viennent pour venir. Ils sont là comme des acteurs, ils regardent un peu, bon, on a fait, on a fait. Frère, même si on a chanté aujourd'hui, c'est bien, on a bien chanté, mais ce n'est pas assez. Amen. Ah non, faut pas vous satisfaire, ah, on a senti, on a chanté. Non, non, non, Seigneur, fais encore plus. On doit demander à Dieu plus, mon frère, que Dieu te bénisse. Oui, chaque jour que je viens ici, Seigneur, je veux encore plus. Hier, tu es descendu, descends encore plus. Alléluia. Oui, monsieur, oui, madame. Frère, ne restons pas moi. Aussi. Ah, hier, il a fait bien avec gloire à Dieu. Tu tu son source hier. Non, aujourd'hui encore. Il n'est pas seulement d'hier. D'aujourd'hui et d'éternité. Il est présent, toujours présent. Alors je le veux, c'est la vérité, mon frère et ma soeur. On jaune déjà en les comédiens quand on a bien... Ah, c'était bon, la parole était bonne. Enfin, on sort et puis on se dégonfle un peu. Et puis on vient, non monsieur, il faut qu'on soit des pneus bien, très bien gonflés tous les jours. Eh ah bien, pour la bonne route, de la... Ah, bien sûr que oui. Des, des hommes qui, ah, qui ont, ont eu à pouvoir réellement réaliser qu'ils faisaient donc... Partie. parce que si Dieu a eu à pouvoir appeler Abraham, il lui a dit aussi pourquoi il l'a appelé. Nous sommes des comédiens, frère. Nous nous sortons. Oh, Bible. Ah oui, mais je crois et depuis, on sort un mouvement. Ah, on attend ces mouvements ici. Non, non, frère, vous ne devez pas aller gauche et à droite. Asseyez-vous, demandez à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse Qu'attends-tu de moi Et c'est si Dieu le fera. Quand il a pris il a pris sur le chemin de Damas. C'est Dieu qui lui a dit ce qu'il doit faire. Bien sûr, il n'allait pas se relever comme ça. Oh, avec les mains, on comptait les seigneurs, puis paf, je pars pour aller faire. Tu vas faire quoi Des courses de marché c'est ça les erreurs que nous commettons. Nous sommes toujours impatients. On ne sait même pas pourquoi, pourquoi Dieu t'a appelé, pourquoi Dieu t'a fait sortir. Ah, mais tu commences à dire, ah, je pense parce qu'ils font comme ça, on doit faire comme ça. Tu n'as pas à suivre les autres. L'appel de Dieu est toujours individuel. Non, si, si, il t'a appelé toi. Quel est donc, pourquoi Dieu t'a appelé Parce qu'il ne peut pas t'appeler pour rien, mon frère. Il t'appelle pour une raison bien précise. Alors ne perdons pas nos temps en, en, en, en faisant n'importe quoi sur la terre. Nous avons une tâche bien principale que Dieu... C'est vrai que nous devons travailler. C'est vrai, c'est la vérité. Mais nous, nous sommes particuliers. La tâche pour laquelle Dieu est appelé, tu dois l'accomplir ici-bas. C'est à cela que je dois être attaché, moi. Pas aux autres, pas à vendre les vendre de Macayab ou à gauche et à droite. Je dis bien que ça soit bien. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Amen, amen. Mais Dieu ne t'a pas appelé pour être riche sur la terre. Non, Dieu est appelé parce que les autres doivent être sauvés par toi. Amen. Toute autre chose, c'est la vérité, frère. Toute autre chose est accessoire. Amen. Accessoire, accessoire. Tu n'as pas devenu les choses, il n'était pas principal pour toi. Non. C'est la chose principale. Et ce qui me fait vivre, c'est ces dieux-là. Pourquoi j'aime Jésus Pourquoi je l'aime c'est pourquoi je l'aime, pourquoi j'aime Dieu je vais, pourquoi. Mais frère, tu dois avoir une raison pour l'aimer. Pas simplement pour dire Jésus est bon. Non. Tu dois savoir pourquoi il est bon. Et qu'est-ce qu'il a fait réellement pour toi, pas pour l'autre, mais pour toi. Là, tu auras raison de dire je t'aime mon Jésus. Tu peux chanter de tout ton cœur, même si ta voix n'est pas bonne. Pour te voir pleurer. Parce que tu l'aimes, ton amour à toi, dans ton âme, et parce qu'il a fait quelque chose. Alléluia il est bon, mon Jésus. Oui, c'est vrai, frère. Oui. Mais s'il n'a pas fait quelque chose pour toi, tu ne jamais il est bon. Mais parce qu'il aura fait quand tu étais seul. Personne n'a pu intervenir pour toi. Tu dis, j'ai cherché. J'ai cherché. J'ai cherché. Même je creusais. Même il n'y avait personne. C'est la chose que toi et moi, frère, nous ne devons pas avoir une, une, une, un rassemblement formaliste, frère. Nous nous devons être différents. Nous nous rassemblons, nous chantons, nous prions, nous dansons. Parce qu'il est digne de recevoir toute la gloire. Peu importe ce que l'un peut dire. Mais lui, il est digne. S'il faut, même s'il si danse mal, frère, mais c'est pour lui. Est-ce que vous comprenez, frère Alors c'est important, pour même quand je danse, je dois savoir pourquoi je danse. Nous avons besoin de cela. Que le Seigneur notre Dieu, nous soutiennent. Je lis et puis nous en prie. C'est vraiment important que nous comprenions effectivement parce qu'on ne peut pas louer quelqu'un qui n'a vraiment rien fait et pour lequel, pour moi, il n'y a rien dedans. Et puis je commence à pouvoir chanter comme les autres. Non, parce que si je dois chanter, je dois comprendre pourquoi je chante. Si Je dois chanter Jésus, mais je sais pourquoi je chante chez Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Parce que À ce moment-là, quand tu, tu sais pourquoi et, et qu'est-ce qu'il a fait pour toi, même quand tu es quelque part sous un arbre tout seul, on te sent toi-même en train de chanter. Dit, mais qu'est-ce que cette femme a? Qu'est-ce que cet homme a dit? Mais il chante l'amour de Jésus. Bien sûr, mais, mais qui est ce Jésus? Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour lui? Oui! Il est là en train de pleurer parce qu'il se souvient d'où il était tiré! De ce que c'est Jésus. C'est la vérité, frère. Autrement, on peut avoir des belles voix, mais ça ne sert à rien. Ce ne sont pas les belles voix que Dieu cherche, en fait. C'est ce que tu ressens pour ce Jésus-là. C est, c est pour... Ah, ben nous terminons ici, il dit, alors au chapitre 5, voyez-vous, il dit ici, là, il dit, et comme vous l'avez vu effectivement aussi, hein, c'est que dans le chapitre 4, lorsqu'il a été monté, était monté au ciel, vous comprenez, non Parce que dans toute, dans toute l'histoire, enfin, dans, dans toute la période des âges, effectivement, il y était dedans. Parce que le Seigneur est venu montrer à Jean, Jean était dans l'intérieur. Dieu te bénisse. Oui, il a eu à pouvoir voir, il vivait donc, il était dans ce qui C'est pour ça que le Seigneur l'avait gardé, effectivement, comme vous savez, les autres. Mais lui, il était gardé. C'est pour ça qu'on l'a mis sous l'île de Patmos, parce que le Seigneur voulait qu'il voit ça. Et qu'il prenne, si je veux qu'il qu y tant que, que, que je veux. Vous comprenez cela, non Mais voilà, sinon. Alors, il, il, il, il n'était pas. C'est pour ça que nous disons, parce que les gens nous comprennent mal que c'est pas mauvais c'est pas ce qu'ils nous disent c'est pas que de mauvaises intentions non. en fait pour que tu puisses quand même parler de Dieu, tu dois être ça. <rire> tu, tu, dois, tu dois être des temps c'est à dire que tu ici les choses parce que chaque homme qui sert à Dieu dans la période il a été appelé pour qu'il accomplisse la part que Dieu lui a donnée. Et cette part que Dieu lui a donnée est dans le plan de Dieu, donc dans la parole de Dieu. Donc il doit aussi être une portion de la parole dans son temps. Parce que s'il était à l'âge d'Éphèse, il serait aussi la portion de la parole pour ce que Dieu donnait pour l'âge d'Éphèse. S'il était dans l'âge des Sibines, des Tiatyres, ainsi de suite. Alors s'il a mis dans l'âge dans lequel il se trouve, il ne peut pas quand même parler d'autre chose que de ce que Dieu fait pour ce temps-là, parce qu'il est dans le temps et que Dieu a fait de lui qu'il soit parti. Enfin, C'est comme la parole de Dieu, parce que ce n'est pas euh, la parole que Dieu a prononcée par la bouche de Moïse pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, qui serait la même aussi, qui serait pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez Parce qu'aujourd'hui, vous ne comprenez pas mal, hein? vous comprenez bien. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de Moïse. Moïse. est-ce que vous, vous comprenez bien Parce que les gens vont dire, ah, il a dit, il a dit, non, non, non, je crois que vous êtes spirituel. Donc nous n'avons pas besoin de Moïse avec son bâton et d'Aaron, parce que nous ne voyons pas aussi tout voir aussi. Est-ce que vous comprenez Et les pyramides d'Égypte, on ne les voit pas. Est-ce que vous comprenez Donc. Euh, donc Dieu te bénisse. J'espère que vous comprenez bien. Vous comprenez, hein? Donc, si on voit Moïse et Aaron, on va dire "Mais Vous n'êtes pas dans votre époque. Donc, la parole que Dieu vous a donnée, à vous, avec les bâtons, c'était pas pour notre époque, c'était pour l'époque là où étaient Pharaon et les enfants d'Israël. Donc, restez là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ce que nous, nous voulons, c'est notre aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez Alors que Dieu nous donne effectivement pour notre aujourd'hui. Vous avez fait votre aujourd'hui. Maintenant, nous voulons aussi faire notre aujourd'hui avec la parole aujourd'hui. Est-ce que vous saisissez C'est cela, frère et C'est cela, frères et, cela, frères et soeurs, pour que nous puissions avancer avec Dieu dans notre dans, hein, notre aujourd'hui, parce que ce qui nous a été donné pour notre aujourd'hui, c'est ce qui nous a amené à ce perfectionnement pour notre aujourd'hui. Ah ben oui, parce que moi je ne vais pas atteindre la perfection avec la parole de Moïse, avec Pharaon, les mouches, qu'est-ce que. Ah ben, bref, mais c'est. Non, que Dieu me pardonne, mais c'est simplement que vous pouvez voir qu'il l'a montré là-bas, mais pour aujourd'hui, c'est autre chose que Dieu nous donne. J'espère que vous me comprenez bien, vous comprenez pas mal, effectivement. Parce que ce que Moïse a dit, ça nous concerne aussi. Est-ce que vous comprenez C'est que je vais quand même vous comprenez que a Aaron et Moïse aujourd'hui debout, dans cet âge que nous sommes ici, c'est... Il n'y a pas Pharaon, mais enfin bon, est-ce que vous comprenez quand même Oui, non, parce que ça va créer... De... Parce que les gens vont commencer à dire « Ah !» Souvent les gens qui critiquent, parce que vous avez tous ceux qui sont connectés n'ont pas l'amour de l'évangile comme nous, ils ne nous aiment pas aussi comme nous. Ils ont ils sont toujours avec des, des choses pour critiquer. Ah, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'ils commencent à pouvoir dire Et cest si et cela. Mais nous parlons au peuple spirituel. et comprennent effectivement aussi, parce qu'ils ont eu leur aujourd'hui, nous aussi, nous avons aussi notre aujourd'hui. Et dans notre aujourd'hui, nous avons Jésus le Christ. Amen. Et Dieu te bénisse. Hier ils avaient Moïse. Et Moïse leur avait dit, c'est notre Dieu, c'est un prophète comme moi. Et vous le ferez, vous, vous l'écouterez. Vous ne direz pas, Moïse, viens. Et non, non, non, non, non. Elie, viens. Non, non, non, non. C'est lui-ci, vous écoutez, écoutez le écouter. Vous vous souvenez, non Plus de Moïse, plus d'Élie. Amen. Qu'est-ce que nous avons Le super. Ah, ah. Ah oui, ah oui, ah oui, hein? nous avons Dieu lui-même, comme on l'a appelé le Fils de l'Homme, le Dieu des prophètes, Amen. en tant que prophète, qui est réellement aussi. Que Dieu vous bénisse richement, les nous nous allons prier. Tendre Père et précieux, Soba, ce soir encore, nous voulons te dire merci. Merci vraiment pour ta bonté, pour ton amour et ta grâce et ta miséricorde. Oh Dieu, tu mérites vraiment la gloire et l'honneur et la puissance. Tu es digne d'être adoré, d'être glorifié, d'être exalté, mon bien mes Père Saint-Dieu. Ce peuple t'appartient, mon roi. Oh Dieu, tu vois l'amour qu'ils ont dans leur cœur, mon bien mes Père Saint-Dieu. Mais tu voudrais, Père Tibisson, que davantage encore, nous puissions encore t'aimer, Père Dieu, et nous consacrer davantage à toi et te servir toi. C'est vraiment de tout notre cœur que nous revenons, mon mes Père. Nous te désirons encore, mon roi. Là où il y a de l'imperfection parce que nous sommes imparfaits, mon bébé de mon Père Dieu, mais que toi, tu puisses vraiment ôter l'imperfection pour que la perfection prenne place, mon roi. Nous tendons à ce qui est parfait et nous avons vraiment besoin de toi, mon bébé de mon Père Saint-Dieu. Je pense à, à mes frères, à mes soeurs qui sont vraiment aussi là, à la maison, connectés, mon bébé mon Père Tibissant aussi. Oh Dieu, en, en proie à beaucoup d'activités dans la vie, mon bébé de mon Père Tibissant, avoir s'occuper de ceci et de cela. Oh Dieu, c'est vrai, comme, oh Dieu, les diables a toujours tendance à pouvoir ajouter encore davantage des situation, mission, Dieu, pour que nous soyons perturbés, mais enfin que nous puissions oublier la tâche pour laquelle tu nous as tous appelés, mon sauveur. Je t'implore la grâce, mon roi. Renouvelle encore nos sentiments, Père Tibissant Dieu. Oh, réveille encore la bataille de nos pensées, bénémoine, Patribuissant, notre esprit, afin que nous puissions réellement réaliser pourquoi nous sommes à toi aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Pourquoi nous sommes là, mon bénémoine, Père Saint-Dieu Nous avons une tâche, Père Dieu. Béni ma soeur, bénis aussi mes jeunes soeurs aussi, Père Dieu, mes jeunes frères aussi, Père dieu nos enfants, nos petits enfants, Père du à l'endroit, même à l'école. Père Tibisson, les enfants que nous a donné, Père Tibisson aussi, ils ont aussi, oh Père Tibisson, va être les lumières aussi là-bas où ils sont, mon Sauveur. Aide-nous encore davantage, mon Roi. Nous ne voulons pas nous lasser de toi, Père, oh Dieu. Nous voulons davantage nous lasser de nous-mêmes, mais pas de toi, mon béni, mais Père Saint. Père, agis encore davantage, mon Roi. Garde ce peuple qui est à toi et, et protège et soutiens-les. Nous te remercions, mon béni, mon Père Saint, oh Dieu, et nous te glorifions encore davantage. A toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, amen. Oh, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Alors, ce cantique a toujours été un merveilleux cantique. J'ai dit, mais ah, c'est, Vous savez, et, si nous pouvons euh, comprendre et savoir pourquoi nous l'aimons vraiment, c'est, c'est, c'est pas facile, mais. Nous aimons le Seigneur de tout notre cœur. C'est un cantique merveilleux. Mais c est, c est vous savez, c'est quand même un peu... Enfin, bref. Ouais. Que Dieu vous bénisse richement. Ouais. Mon grand avance ici. Si. Euh, <rire> mais c'est vrai. Hein, c'est tellement merveilleux. Mais oui, c'est un cantique, mais ce n'est pas facile de le chanter aussi. Parce que... Euh, pour le chanter, il faut vraiment comprendre pourquoi nous le chantons, évidemment aussi. Souvent, nous avons tendance à pouvoir le répéter ainsi de suite. Mais, euh, vous savez, je vais vous dire quand même la, la vérité, pourquoi. Chaque fois qu'on chantait, depuis toujours en fait, que de chaque fois qu'on chantait ce cantiques, je n'arrivais pas à pouvoir aller jusqu'au bout. Je ne me sentais pas, je dis, Seigneur, c'est quand même extraordinairement fort, vous savez mais que Dieu vous bénisse et vous soutienne et que vous fortifie. Merci, mon grand. C'est quoi